Hey, hey, hey. Salut, j'espère que vous allez bien Moi je vais bien Aujourd'hui je suis accompagnée Par Denisard, Qui va aussi participer au jeu Verset go, comment tu vas Je vais très bien, grâce à Dieu. Fait fais plaisir que tu me le monde. Je suis en forme, ça va. Génial. Donc, avant de commencer, donc euh, que tu nous partages ton verset, yeah. d'abord, on va faire un petit jeu. Ouh là Puis... là, ça promet. Donc, 15 secondes pour me donner 5 adjectifs avec une lettre que je vais te donner. D'accord. Et la lettre choisie, est la lettre... Adorable. Oui. Aimable. Oui. Ah, il est bon. <rire> oui. Ah, il est merveilleux. Ah oui. Ah, c'est mon Dieu. Ok, bon ben voilà, il a réussi. Ah, bon. Dites-nous si vraiment il a réussi en commentaire. Okay. On va passer à ton verset. Quel est le verset préféré Préféré ou que j'aime bien okay, en tout cas, bon. oui, permettez que je mette mes verres, <rire> c'est l'âge. normalement c'est 1 Corinthien chapitre 9 à partir du verset 25 et ce sera peut-être tout juste le verset 25. D'accord. Je vais à la lecture. Hein. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, Faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors tout a commencé un soir où un jeune homme plein de vitalité, plein de détermination s'entraînait ou encore euh, se jetait corps et âme dans un entraînement euh, en vue des championnats de France d'athlétisme. Et vraiment, euh, il en voulait. Après à peu près deux heures peut-être même trois heures d'entraînement sans relâche, il eut un, mal, un malaise. Alors euh, son coach ainsi que son médecin sportif lui apprirent cette nouvelle. Tu ne peux plus courir parce que tout simplement tu as un problème cardiaque. Nous ne pourrons plus t'entraîner. Alors ce jeune homme découragé se mit tout simplement à désambuler dans les rues de Fort-de-France, Martinique, sans vraiment savoir où il allait parce qu'il était vraiment découragé. Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire chemin faisant, dans son errance, il passa près d'une maisonnette dans ce quartier de Fort-de-France appelé les Terres-Saint-Ville, précisément à la rue Marat. Et à côté de alors qu'il passait à côté de cette maisonnette, il entendit... Quelques mots, et les mots qu'il entendit, c'est le verset que je viens de vous lire justement. Plusieurs ou plusieurs pour des couronnes corruptibles, mais nous, nous devons courir pour une couronne incorruptible. Alors ce garçon fut attiré. Il entra dans cette, il pénétra dans cette maison, et vraiment, il, écoute, il, a, il a écouté cette parole, cette parole qu'il avait percutée au plus profond de lui-même. On aurait dit que c'était une parole vivante carrément. On aurait dit que quelqu'un qui connaissait son désarroi voulait l'encourager, voulait le relever, voulait le sauver, parce qu'il avait vraiment le moral à zéro. Et effectivement, ce verset lui a redonné confiance. Simplement pour vous dire, ce jeune homme, c'était moi. Il y a de cela plus de 42 ans. Je continue à courir, mais non pas pour avoir une couronne corruptible, mais à 42 ans plus tard, je cours toujours, mais pour avoir une couronne incorruptible. Amen. Et ça, c'est la meilleure des courses qui se Parce que jadis, je courais pour ma gloire, pour ma renommée, pour être vu. C'était la course que je faisais avant. Mais depuis que j'ai entendu cette parole, je crois que c'est le Seigneur qui m'a parlé. La course est toute autre. Je cours pour que moi je diminue. Et pour que Jésus, lui, prenne toute la place en moi. Et c'est ce que disait aussi Jean-Baptiste. Il faut que je diminue pour que Christ grandisse Amen. en moi. Et c'est ça ma course aujourd'hui. Et jour après jour, je m'y attelle. Et je, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, comme dirait le verset dans Philippiens, mais oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant, je cours afin d'accomplir, afin de saisir la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Simplement ce que je veux dire, Dieu m'appelle à ressembler à son Fils. Et je suis vraiment dans cette course. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un de la salle dit Amen. Amen pour le verset et le témoignage en bonus n'hésite pas non plus à mettre en commentaire dans ton verset préféré on a hâte de te lire à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye.